Je m'appelle Bérangère, je suis la directrice de l'Isabelle belle qui accueille des personnes adultes autistes. Donc on a 22 résidents ici. Notre projet pédagogique tourne autour de la petite ferme. Donc, On a des anaises, des poules, canards, moutons... Les résidents sont très sensibles à l'environnement, à la nature, à tout ce qui leur entoure, parce qu'on leur explique aussi que tout est vivant. Et voilà, c'est comme ça aussi. Quand ils vont soigner les animaux, vous vous mangez les animaux aussi ont besoin. Donne-lui D'y aller. Chaque jour, bah, ils s'y rendent aux animaux bah, pour les soigner, pour donner à manger. Euh, parfois, ils font aussi des petites balades extérieures donc dans le site avec nos ânes Il euh, y a beaucoup de relationnel aussi. Allez, viens avec moi. Ne t'inquiète pas. Allez, viens. Papa. Allez, viens. Grâce à Cap 48 et en, qui est en cofinancement avec Peridaiza Foundation, ben, euh, on, a pu, euh, enfin, on va pouvoir réaliser un superbe projet d'un sentier didactique pour la protection de la nature, en collaboration notamment avec Natagora, euh, qui est une association ben, qui protège la nature, l'environnement, et qui conserve la biodiversité. Euh, donc on va réaliser cela tout autour de notre propriété. Et c'est aussi un petit projet d'inclusion euh, aussi pour le, le village. Enfin, euh, les gens pourront venir de l'extérieur, voir ce qui se passe chez nous et voir tout ce qu'on pourrait instaurer dans ce sentier nature.